La team moine de la folie, ça fait plaisir On est là à la Japan Expo, tu connais. Bon, aujourd'hui, tout simplement, on va demander aux gens quel est leur manga préféré. Si vous reconnaissez des gens en cosplay, leur Instagram, taguez-les au maximum. Dites-leur, voilà qu'il y a une vidéo qui sont sortie. Taguez-les. Ok C'est parti. Salut, comment ça va les filles Je vais super bien et on va super bien. Vous aussi très ça, bien. Bien. ça va aussi. Nickel bien. aussi. <rire> ah du coup d'abord on aimerait savoir en quel cosplay vous êtes On est euh, en Ellie, Kotori et Oumi de Love Live en version des Ah c'est pas genre euh, le manga L'anime sur les, les idoles Oui, oui c'est ça ah, C'est bien ça. Mmh. ça Alors, voilà la question On aimerait savoir votre manga ou animé préféré Du coup, on aimerait savoir votre manga préféré, du moment, on va dire, en général euh, Du moment, ce serait uh, The Premise Neverland. Ouais. ouais Et du coup, en général, plutôt, en général euh, Le style de manga, ça dépend. C'est juste l'histoire, euh, si s'il accroche. Euh, de base, j'étais plus shoujo, mais peut-être les shonen, euh, un peu... Euh, un peu drama ou des drama, choses comme ouais. ça. Ouais, j'aime bien. D'accord. Ouais. Et toi, du coup euh, c'est Natsume Yujinshu. Oh, très bien, très bien très Ah, bien, tu très connais Je très très, très, très, <rire> très très bien très très bien ce qui est euh, vraiment mon anime coup de cœur et préféré. Et sinon, il y a aussi, en ce moment, que j'ai regardé, il n'y a pas tant que ça longtemps, c'était « 91 Days ». Ah, je connais pas celui-là, ça parle de quoi, vite fait Oh, ça, à l'époque... Euh... Ah, je sais plus, ça se passe en Italie, en fait, ouais. et euh... Ça parle tout ce qui est de mafia, etc, oh. et quelqu'un qui veut se venger qui va rentrer dans une, maf... dans une mafia pour se venger justement de... des gens qui ont tué sa famille. C'est très intéressant. Ok, d'accord, ok. Voilà. Okay. <rire> en tout cas, les mangas chinois, c'est vraiment cool les mangas chinois, il faut voir. Hein. Il y en a des sympas, il y en a des sympas. Comment Il y en a des sympas et des spéciaux, mais okay. il y en a des sympas. Ça va. Ton jeu vidéo et tes mangas préférés en général D'abord euh, manga. En manga Ouais. Euh, j'aime bien Naruto et Beach. Je pense que Naruto et que ce c'est vraiment top top euh, manga. voilà. d'accord ok. Hunter x Hunter tout ça pas trop. Si aussi mais euh, ouais. voilà je diversifie euh, les Seven Deadly Sins. Euh... c'est moyen hein, parce que je trouve que on, ça a bien commencé en manga après ça commence un peu dégringoler je trouve. moi j'ai vu que l'animé personnellement. ah bah c'est pour bon euh, ça. c'est d'accord ok. et niveau et... du coup euh, jeux vidéo. jeux vidéo j'ai beaucoup aimé, euh, comment ça s'appelle, Bioshock sur Bien. Xbox t'as joué ouais. au 1, 2 et aussi au le 3. Le 3, j'ai moins aimé, ouais. C'est vrai qu'il est différent parce que dans les ciels. Dans le ciel, tu vois, c'est un peu différent que d'habitude. Ok, ah ça ouais. marche. Mais après, le plus long, c'était niveau du codage de l'écran. Bah j'imagine, ouais, j'imagine. Mais, mais sinon, ça... en plus, c'est même pas terminé, les bords ils sont dégueulasses, là. Mais voilà, quoi. Mais... Ah, T'es un mec très motivé en tout cas, c'est bien, ça. Ouais, merci. <rire> très bien, très bien. quel un cœur aussi. Ouais, ah j'ai ouais. de tout, là. J'ai euh, des messages, euh, j'ai des dédicaces pour des potes. T'as aussi, pas pas ou pas tuer, ou pas, ou pas Non. Ah, d'abord ça, toi. J'ai clin euh, des clins d'œil, j'ai mon pseudo Instagram. Est-ce que, euh... est que j'en peux voir des sites porno dessus ou quoi Non. Ah dommage, <rire> parce que moi j'aurais bien envie, hein, tu vois. En mode codé. La question vraiment simple, c'est en gros on aimerait savoir ton manga préféré. Alors mon manga préféré... Ouais. Deux bizarre bizarres, Oh, très bien. De, de très loin. Ouais. Est-ce que tu as lu les mangas ou que l'anime J'ai lu que l'anime par contre. Ouais. Que l'anime, ok. Et tu va dire à jour ou pas à niveau l'anime Euh. Non. Bah, la, continue. Là, à la, la fin, ouais. ouais. Mais c'est vraiment très lourd, Shavak. Mais je crois qu'en manga, la suite est encore plus lourd. En fait. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais vraiment plus lourd. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh. Love Life, clairement. Love Life, clairement Oui. D'accord, et toi du coup The Seven Deadly Sins que en manga c'est moyen parce que manga ça commence à se dégringoler un petit oui, peu. oui c'est vrai c'est vrai mais j'aime toujours autant ok <rire> et c'est qui ton personnage préféré du coup bah ban ah, bah, bah, voilà, comme tout le monde <rire> comme tout le monde comme tout le monde voilà et toi du coup bah, moi je suis désolée je pars toute mon originalité mais no, le like, vlog aussi du coup c'est plus on dirait que animé pour euh, mecs en général non c'est plus des mecs qui regardent en général <rire> ouais, non, mais, mais, mais après, après hein, c'est voilà. vrai qu'il y a beaucoup de filles qui se qui se cosplayent en idol et on est, quoi, euh, hein. on est on est coincé dedans en fait parce qu'on adore toutes les tenues on adore le Domaines, on adore le fait qu'elle dansent super bien qu'elles ouais. qu sont tout le temps soignées et tout donc euh, c'est ce qui nous donne envie d'être euh, mmh. comme ça d'accord ok et du coup c'est votre première euh, ici là oh à non, Japan non non non, non non non ça fait nous c'est la quatrième fois qu'on est là ouais. alors, euh, tous les ans et on était là jeudi aussi euh, dans un ah, autre petit peu hein. bah oui, vous êtes de Paris même oui ouais. d'accord ok Bah moi ça fait dix ans que je viens ah, et là <rire> ça fait trois jours oui ah oui toi ah, tu une... Ah, ouais. une ancienne hein oui. Agri, Agri de Japan Expo toi oui. Hein. Oui. Ah ouais. Oui. ah ouais, pas mal hein! J'ai commencé quand j'avais 10 ans à venir, maintenant j'en ai 20 donc ça fait 10. Du coup, c'est wow. un bon souvenir, on va dire que t'avais en vécu du début jusqu'à la fin quoi? Oui! D'accord, ok, bah c'est cool! En tout cas, merci à vous! D'ailleurs, merci! Ton gars préféré? Donc, moi, ouais, c'est dur hein, mais faut le dire! Ouais, ok! Bah déjà, je vais enlever tous les classiques, genre euh, ça on va pas les compter! Bah c'est tout ce qui est Nauto, DBZ, tout ça! Ouais, okay. tout ça, on, va, on va pas les compter! Ça on laisse! On va pas les compter! Ouais. Moi, je suis à Wii Bessao, du coup, premier sur Dart Online! Ah ah, là j'ai mal aïe Online, euh, aïe aïe aïe Et après ah. deuxième troisième ouais. euh, Franchement là c'est chaud Mais je dirais en tout cas par en fait je veux dire rapport à cette saison ouais. Cette saison fin cette année Je vais mettre banana Fiche parce que j'ai ça Ban Fiche c'est un animé C'est pas un truc de gay ça y a un peu mais c'est ah un peu plus profond Ah, c'est profond ouais ah ça parle de mafieux etc non franchement l'histoire était bien bon ok d'accord ok Et a un troisième du coup un troisième un troisième Mais ton ouayba mets là moi je trouve que, que c'est surcoté hein non, c'est parce qu'il y a trop de hype. Il y a trop de hype, hype, mais sinon, franchement, regardez, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bien. bien. Tu lis en scan ou tu mates que l'anime Ah, oh, l'anime. Que l'anime, ok. Ah, oh, les scans, j'évite généralement. Pourquoi t'évites Parce que je me dis, ouais. genre au niveau des auteurs, etc. Je <rire> me skin un peu. Non, je pas regarder les animes. T'as quoi, quoi, quoi, le genre, il fait genre l'auteur et toi, alors qu'en ouais, vrai. Euh... Ouais. Non, franchement, c'est rare que je lis les scans. C'est rare Ouais, c'est rare. Ok, bon, c'est rare, ok. Ouais. Non, franchement, le seul scan que je lis, c'est Black Clover. Okay. ok, Black Clover. Un peu le reste, pas du tout. Ok, vas-y. no Niki, Taizai. T'es sûr? Euh, oui. Natsu? Oui. Ouais. D'accord, ok. Et toi, du coup? Euh, Mayura Academia, Tenman Wonderland ouais. et. Mais après, Fairy Tale. Fairy Tale? Ouais, ça a bien commencé, mais après, Fairy Tale, la suite. Ouais. Et toi, du coup? Moi, bah, je vais me faire des ennemis, mais du coup, Naruto en top 1. C'est bien, bah ouais, bien hein. oui, c'est bien. Oui. En deuxième, One Punch Man, oh, j'aime beaucoup. Et en troisième, je veux dire Gate. C'est quoi Gate je connais pas du tout. Gate, c'est un manga où en gros il y a une porte qui s'ouvre au Japon. Ouais. Et du coup, euh, des monstres arrivent comme ça, sans on ne sait pas trop pourquoi. Ouais. Ils attaquent la population, il y a des militaires qui se mobilisent, qui les repoussent. Ouais. Et puis, ils commencent à se dire qu'il faudrait aller étudier ce qu'il y a derrière cette porte. Ouais. Et ils se retrouvent dans un monde de fantasy en fait. Et ils envoient une armée. C'est plus un Séné ou un showing du coup je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Shonen, je dirais. Shonen D'accord, Gate, ok. Ça marche, okay. Et toi, du coup Bah, moi, je suis plus Soul Ether. Ouais, c'est bien. Ouais. Pandora Heart. Et euh. Ah, oh, fallait Tokyo Ghoul. Euh, Mais Tokyo Ghoul ça, ça chie à la fin, quand même. Qu on... En manga ou en anime Ah, plus manga, quand même. Ouais, bah, c'est mieux, ouais. En manga, mieux. Mais euh. Ouais, non, l'anime, il chie quand même à la ouais, fin. Ouais, c'est C'est dommage. <rire> <'est vraiment> dommage. <rire> Mais voilà. Ok. Sunken Rock Ouais, en premier. Berserk Berserk, très bien. Et euh. Pour mon enfance, Naruto. Naruto, et tout ce qui est Dragon Ball, ça et tout One Piece, euh, pas trop En manga, j'ai eu un peu de mal. Euh, Dragon Ball, euh, mon enfance aussi, mais en animé. En animé, pas okay, manga, animé. Ouais. ok, ça marche. Toi du coup, dis-moi un peu tes mangas préférés. Bah, les basiques, genre Dragon Ball, ouais. One Piece, et aussi My Hero Academia. My Hero, je trouve que c'est un peu surcoté, hein. moi j'ai je... l'impression. Moi je trouve que c'est plutôt bien, oui. Ouais, ok, ok. En général alors les shonen, donc principalement One Piece, Fairy Tail notamment, ouais. Dragon Ball, euh, et assez vieux comme Goldora, Captain ah ouais, Flamme. Bien, bien, d'accord, ok. Donc toi c'est plus les mangas à l'ancienne en général Aussi, oui. D'accord, ok. Et toi du coup Bah moi j'aime un peu bien, j'aime un peu tout en fait. Donc tout ce qui est genre Naruto, One Piece, les basiques quoi Ouais, non, bah pas One Piece, mais Naruto, Fairy Tail, euh, Senseiya aussi j'aime beaucoup. Très bien, très bien. Et One Piece, pourquoi t'aimes pas One Piece j'ai pas réussi à accrocher. J'ai regardé les 200 premiers épisodes et j'en ai marre donc j'ai arrêté ah, merde. Dommage. Simple ah, C'est un peu compliqué parce que. Bah, disons à ce moment-là un top 3 alors. Un top 3, un top 3. Ouais. Un premier, One Piece. Logique. Euh, Inuyasha. Oh bien bon Et. Euh... Mmh... Allez, Kenshin. Kenshin. Ah Kenshin je trouve que c'est pas mal mais.. C'est un des premiers mangas que j'ai vu. Ah bah c'est pour ça ouais. aussi. C'est pour ça d'accord ok. Et tout ce qui est Shingekino Kyojin, Hunter, pas trop Non. Ouais, C'est ah, rare, hein. C'est rare. Ah, vraiment le, les tout premiers, les, les, films les premiers films d'animation et la série et, euh... okay, et le manga papier. D'abord toi. One Piece. Donc tu es en Bleach mais toi c'est One Piece. Oui, bah je fais des cosplays de beaucoup de mangas, je vidéo de ça mais One Piece ça reste mon manga préféré. So you are a big fan of manga. Yes, I am. Nice. am I mean I mean I watch only animes, I don't read the ah, mangas. Okay. Yeah. So, I want to know, you know, what's your favorite anime, you know, uh, of you. Naruto. Naruto? Oui. Yes. So why Naruto and not One Piece or Bleach or something else? Um, Because it's the only big anime I watched. Yeah. I didn't watch uh, Dragon Ball and... One Piece. Really? No, I didn't and I know... A shame! Yeah, I know, but I, I have other things to do. I'm not like completely in the anime scene, so. Yeah. Yes. So for you it's, it's uh, Naruto. It's, yeah, Naruto. Absolutely. And, uh, and Boruto so I'm... Ah, Boruto, yeah, Boruto. So, so I can explain Karim. What's your favorite character of Naruto? Itachi. Itachi. il est uh, you know, uh, handsome guy and uh... It is so handsome and his voice is so ah Tu es une vraie cosplayeuse du coup. Euh, on peut dire ça, oui. D'accord. Et toi du coup Toi aussi. Okay. tout ce qui est Hunter Hunter, Shingeki no Kyojin. Hunter Hunter, c'est mon deuxième manga préféré. Donc euh... Bien, bien, bien, d'accord. merci à vous. Hein. Merci à toi. Merci. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez en commentaire votre manga préféré. Mettez un pouce bleu, bien sûr, c'est important. Partagez la vidéo, activez la cloche. La moins de la folie. C'est plaisir, à la prochaine.